The the de ce we dimanche come to particulier, nous venons dans une circonstance particulière en ensemble. nous ne In pouvions pas house. nous réunir Mon dans ta maison. Centre. Dans notre église, mais nous venons ensemble, ensemble unis en prière et en louange. Nous venons ensemble pour louer ton nom et pour t'adorer. Nous croyons que tu es le Tout-Puissant. Nous croyons que tu es notre Dieu et nous te remercions. Tozali kotonda tata alikolo nande ngozali kosonga biso Tozali Jésus-Christ Kristo bona nayo oyo akufa kufaki na biso Tozali yo oyo a limbo et tenzambe azali nzambe ya bulingo pe angulu Tozali kotonda yo nanti nete to pour ceux qui sont, e sont perdus, ba ba pour ceux qui sont concernés, pe pe par par la ba na mawa. pour, pour, Nous pour ceux ba qui sont concernés, pour ceux qui sont concernés, pour ceux qui pour ceux qui sont concernés, pour ceux qui sont concernés, pour qui pour qui pour qui pour nous nous ne pas... nous ne nous avons besoin de ton aide. Nous tous. Nous avons besoin de ta Nous avons besoin de ta Nous avons besoin de ta Nous avons besoin de ta Nous de ta Osanamposa yakimya mp ngolona yo. Pesa, bon biso yango. Biso Malamou, pesa biso yango. Misuke na biso banso esa na ngoposa. Permet que no beni l'eau de là soit béni avec nous. Pesa nzela na balingami ya mboka yangambo ba pambola yangam melongo na biso. Et biso volandi lo sambo nzela basinga nandenge na ndenge sengeli. Panso toye ba komo na pensa di pambole na yo e pa ebiso. Yo Mes ya sœurs, pour ce service divin versets 5 et 6 Na mokanda ya yawan, nzela ya Senyor, zomi, na mine, mokapo, ya mitano nope ya motoba. Toma alobina ye, kolo, toyevibisika yosali kokenlete, bonitokoye banzela. Yezu alobina ye, nazali nzela, nazali solo, moi. Mokote akoyikoye pa tatanangai, soke alike pa inangai te. Bofanda. Bien-aimés, frères et sœurs, partout oui. vous pouvez vous retrouver. Je me réjouis que nous puissions prendre part à ce service divin. Selon le programme, je devais oui. être oui. Au milieu d'une grande ville, communauté, communauté, du je, je, je me y d'une grande je me je me réjouissais d'une grande je me je me parce que Éte mon toko esika nazela en esprit besoin ya et ya kozala elongo et être na, na, na et osangana elongo nabinon nakati na na et la grâce de dieu kokabola li, pambo la li en je suis physiquement ya moko France, suis oui. et Sikamoko na Strasbourg en France kasi makani sinangai motema nangai Oui Nafandi Sikamoko solo mais j'ai beaucoup de temps pour me na yango. sur les choses que j'aurais pu faire kasi avant yakosala par exemple, et le d d euh, les enfants se moqueront de moi. Il pas solo moke, se kange, pots, et, les enfants moi. Les fleurs. Et nous étions en train de Mais maintenant, j'ai pu le faire. Alors, j'ai pris de l'eau. J'ai mis Bongo. Bongo. Et j'ai attendu. j'ai Nazeli. Qu'est-ce qui est arrivé rien. Le y es jour, jour, deuxième, Et quelque peu mal à des qui Il y qui sont Il Il je dois admettre que je n'ai pas considéré que j'avais peut-être fait quelque chose inapproprié Je pas eu le temps pour cela. Je dois je travailler travailler sur ce ce Après deux semaines, quelque chose est arrivé. Vu une petite plante, quelques petites feuilles quand regardé, je dis, ce n'est pas les fleurs que j'ai vendu, ça ne ressemble pas au, à la des des fleurs des fleurs. sur la boîte des J'étais encore mal à l'aise je me suis dit, ils m'ont de, de la sémence de j'ai vérifié dans j'ai vu que Tango ce que a une une phase du développement et que les fleurs a a a livré a à et zalaikaka étaient yabokoli sami mpe fololo a a reconsidérer ma manière de prier. Et Nous si des nous avons des besoins Nous les présentons dans prières Nous avons placé notre commande Et nous attendons que Dieu vienne délivrer ce que nous lui avons demandé Dans quelques jours et souvent nous considérons nos prières donc comme des commandes Et Dieu doit délivrer le plus vite possible Mais ces jours j'ai pensé Nous avons des besoins comme nous que, que nous devions les que, nous que nous plantons. Chaque, Chaque que, que, nous prions, nous que nous avons planté. Et nous avons Et Nous faisons, faisons confiance en en Dieu, nous lui avons donné, nous lui avons confié en cela. Et nous à à travailler. Et bien souvent, ne rien. Et, y a Et parfois, tôt, tôt Dieu n'a pas entendu Mais a Dieu est en, en Après un certain temps tôt. Nous voyons tôt quelque tôt. chose qui tôt arrive tôt. Mais ce n'est pas ce que nous tôt attendions tôt. Nous attendions mieux Mais commence à grandir commence à grandir si nous avons prié comme il Dieu pour a à nos besoins Faites-lui confiance nous dans la de bon Mais si nous avons il faut crainte de Dieu va exaucer Et il va y ça Maintenant ce matin nous avons entendu une parole Thomas Quand Jésus a commencé à dire à ses apôtres qu'il devait aller à Jérusalem On va te tuer, il faut pas te tuer. Alors de l'en dissuader Et finalement Thomas, il le et il ne pouvait pas s'imaginer laisser le Seigneur aller Jérusalem, Il a dit aux autres disciples okay, Allons avec lui Et comme ça on va mourir Il était résolu à suivre le Seigneur Ils sont allés à Jérusalem Et quand ils étaient là Beaucoup choses inattendues sont arrivées était quelque, quelque chose est arrivé Les disciples ne pouvaient plus comprendre Judas a il a dit je ne vais pas aller où je vais Tout Thomas et peut-être dans la confusion totale n'a la question Qu'est-ce qui se passe Où est-ce qu'on va Alors comment nous pouvons connaître le chemin Qu'est-ce ils étaient perdus. Et c'est perdu. là que la réponse du Seigneur bah est arrivée. Qui? Je suis le chemin. Ici, si la vérité, je la vie. Je suis certain qu'ils n'ont pas compris exactement le le centre, plus tard, ils ont pu comprendre. D'ailleurs, mes frères et soeurs, pendant ces jours, nous faisons la même expérience Nous avons pris la décision de suivre nous le Seigneur nous, nous voulons lui rester fidèle Nous voulons aller avec lui Là où il va, va, nous voulons aller, nous le suivons Mais dans l'entretien, les temps, choses changent Et nous devons faire face aux choses inattendues, à des situations inattendues des Des que nous, ne pas. Pas. nous ne comprenons pas ce qu'il est Ma en train, train de, de faire Où est-ce qu'il veut aller Et Jésus nous donne la même réponse Ne be, créez pas Je suis la vérité Je suis la, Je Je suis la de vie de Et de ça c'est la. la consolation à travers le Saint-Esprit pour ezali les les bons Jésus, les alliés, les et à et de de son son sacrifice. Sacrifice. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, faire. Ça, ce qui était, c'est la compréhension de fondamentale. Mais je suis et le, le chemin Oyo signifie aussi que nous devons le suivre, devons le suivre son exemple, qu'il qu est notre modèle et que nous devons limiter. Nous devons conformer notre vie à son exemple. exemple. Je peux citer quelques événements de sa vie. Il était conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il, à il a jeûné pour 40 Il a jeûné pour 40 dit, il a il devait être très affamé Et, et c'est en ce moment que satan est venu pour le tenter et ce que de était de détruire la relation entre lui et satan et il voulait son amour sa communion avec le père mais malgré le fait qu'il était affamé et très fatigué son amour pour Dieu a que la faim et la souffrance il n'a pas eu à souffrir que physiquement mais il a souffert aussi des injustices il était totalement innocent mais, mais il est condamné à mort. Ah, qui m'avait côté. parabas le véritable criminel. La et le méchant Barabas était libéré. Motombo euh, Pensez-y. Cela je a, je été. a été une quand grande souffrance yango. pour Jésus. Il, il était passé maltraité et traité de manière inéquitable et injuste. Bah, monsieur qui est passé, une il était maltraité Et à la fin de sa vie Il a souffert de se sentir abandonné par son père Et il a exprimé sa grande tristesse à travers cette question Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné C'était une grande souffrance ça, le qui passent, mon nous ne pouvons pas nous comparer à Jésus ni à ses souffrances Ce serait un Donc manque qui de respect Mais moi, Nous souffrons d'une certaine famine spirituelle Nous ne pouvons pas célébrer la Donc Sainte Seine ya servicers une une famine. Je suis que Beaucoup des frères et sœurs, beaucoup de personnes, étaient dans pour la nourriture. Je ne parle pas de la nourriture spirituelle, mais de la nourriture physique pour pouvoir aux besoins de leur vie quotidienne. Ils ne peuvent pas trouver de quoi. quoi subvenir à leurs besoins fondamentaux. Il y a, Il y a beaucoup, beaucoup de frères sont précisément sont précisément cette situation. Et parlons des na. traitements injustes, quand je pense particulièrement à l'Afrique, parfois c'est pour moi de mba comprendre mba notre Père céleste. et, si et moi aussi je lui pose la pose Pourquoi, Pourquoi? Pourquoi les na na pona nini? qui doivent souffrir. Pona nini kaka Pourquoi doivent souffrir. de, pona de, nini de guerre, de maladie ils sont impliqués dans des, a solo. Ba il y a des inondations, il y a la sécheresse. Il la bango, elanga, la bango makasi, des défis jour après jour Ils connaissent l'adversité. Et cela ba est vraiment et pourquoi cela Il n'y a pas de réponse. la Jésus a dit je suis. Et notre Je suis je le Je vais vous conduire dans mon royaume. Et dans mon royaume. Na Vous délivrer de toute souffrance. Je suis le chemin. Je veux vous, Je vous de toutes ces souffrances. Si vous suivez mon exemple. Si vous restez fidèle, si vous restez ferme dans la foi, dans l'amour et dans la confiance, vous allez dans, dans mon je suis le chemin. Je suis le chemin dans les temps difficiles aussi. Suivez mon exemple. Conformez-vous à mon votre prochain. aimez votre prochain. le Aimez-le. aimez je n'aimerais pas insister sur ce que vous je sais que beaucoup de choses sont en train d'être faites par, par, so, par les et je les frères frères, les et je suis là. pour cela, Jésus le il veut nous au-delà, en dehors de cette son chemin. so sikolani. Soki nous allons entrer dans ce royaume. Et pour le moment, nous essayons de soulager la souffrance on travers comme aussi disamo va passer à cela dans point de vue biologique et lengi koloba travers Jésus nous pouvons connaître Dieu ya ils sont la mais un autre azali sens au et que Jésus est le, la vérité Kasi, parce que son enseignement le est la vérité. Pas toujours facile à croire. Rappelons-nous, il a dit à ses Je disciples Je ne suis pas seul, mon Père est avec azali moi ne craignez pas. Vaincu vaincu le monde. Le monde. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quand il était arrêté Quand il était condamné à mort Quand il a été tué il n'a juste rien fait Il a dit je vaincu le monde Mais le monde a il vaincu là, Il mourait sur la croix quand ressuscité la vérité la vérité qu'est-ce qu'on peut dire à ce propos aujourd'hui Jésus a enseigné à Je suis toujours Jusqu'à la fin des temps très bien promesse et les apôtres ne sont même pas capables de célébrer les services divins ils ne peuvent même pas dispenser les sacrements nous comment prier la prière du Notre Père il nous a -nous notre pain quotidien Et il a fait la promesse que si vous de cette manière, cela vous sera donné Le à vos ce qui a le Père ne pas vous mais bien souvent, nous avons prié, Nous demandons Et jusque là, nous n'avons rien eu Est-il toujours la vérité Jésus nous dit Faites-moi confiance Je suis la vérité Ma parole ne, parle, ne passera pas et elle reste la vérité. Il est écrit dans le livre des Proverbes. Croyez dans le Seigneur de tout votre cœur. Et, Et ne, f... F... ne vous fiez pas à votre compréhension. Et beaucoup de fois, je dois faire avec cette parole. Elle est belle. Croyez dans le Seigneur. de une avec votre avec cœur. cœur. Ne bon vous fiez pas à votre compréhension. Bon, Notre compréhension n'a bon, que benza, des questions, des points d'interrogation. Et il n'est pas capable de trouver un début de réponse. réponse. Faites confiance en Dieu. Dieu. Dans le Pensez le à Jésus. Il, il est, est mort pour vous. Pense à tout ce qu'il a fait pour Pourquoi. toi. Ce qu'il a fait, ce qu'il fera, bon, fait il te dit la vérité Sa, Sa parole et, et restera la vérité Fais-lui confiance à Jésus Et Jésus dit Je suis la vie Chers frères et sœurs Cela signifie Jésus est le vivant Et l'autre part il est ressuscité de la mort. ne pas a le m. retenir. Il a été le plus fort. C'est quoi qui na La vie. vie. Parce qu'il est la véritable Il vie. Il a vécu dans la communion avec Dieu son Père. Et ça c'est la véritable a vie. Un avec vie. vie. Il a Il a pour cela que vie, vie. Dieu. En il veut nous donner sa vie. Il pour veut pour pour nous donner sa vie. Il veut nous donner sa vie. Il veut nous donner sa vie. Il veut sa vie. nous donner sa vie. sa nous To na je chose. Na bisous bisous na ye. Il est aussi notre assurance Rappelez-vous un jour, le Seigneur Asali a dit e celui qui en a la pratique. il est a dit a construit c'est ça notre assurance vie spirituelle dans ces temps difficiles. Nous, nous, remenons, nous restons et nous, nous conformons notre vie à la volonté de Dieu et nous pratiquons nous la parole de Dieu. Nous avons pas la scène, mais nous avons la parole de Dieu. Nous remercions tous les à à Nous tous les Nous sommes tous les ko Nous sommes tous tous les tous les maison Nous sommes Nous sommes de dans la la voie, te. Le chemin de Jésus. Nous, la, nous restons fermes dans dans la, la, foi, dans la, dans la na et Nous et à nous à Il nous sa vie ye, a sa il nous ye, une a na Déjà na maintenant de sa vie sa la, En ayant l'assurance Que ta ta see, Ça Amen Et nous pouvons nous réjouir D'un extrait Moi et Tolanda était ni en zembo. Bien-aimés frères et sœurs Nous avons encore l'occasion en ce jour De réciter la prière de notre pérenne Même si nous sommes séparés Mais nous pouvons prier ensemble en esprit Alors je reviens à mon histoire dans vos fleurs Zongela, ya no comme euh, la et la prière du, notre et du sambo sambo la quand vous plantez les qui sont ça, Wana ezali mais si vous plantez un noyau de mangue, vous aurez... Bongo, à soki, oloni, manga, Cela va prendre beaucoup plus longtemps, je ne sais pas combien d'années. Et parce que le mangue n'a pas eu de mais ça prend des années. Pona ne sais Manga kasi soki, vous attendez longtemps, okoygo la prière de notre Père. Mais e nous prions nous ya ceux qui nous ont offensés. Si nous sommes bisso, sincères, si nous so si solo, nous ont bon nous aurons le pardon de péché, ma sa Mais encore la semaine prochaine, nous aurons besoin de la du pardon des péchés. Mais nous, aussi. Ya. Ko nous, ne nous ko pas pas Ça, c'est très important. Ça, zaliko bonde la pwete nzambe Ape makasi yako si Ya kukwe ya kati ya Sungabiso totika na bayenge beni Ata kompasi pe mitungisi No zambo ya bongo Nkolo azaliko yanola yango Soki na bosembo Soki zali bayenge beni Petozaliko chela ye motema Ako yanola na lo zambo ana Ako sungabiso na kati ya poso mobimba bimba la bayenge yenge beni pe kwe ya kati ya avec notre Père Céleste, Mais Nous aussi que ton règne cela cela prend un peu plus longtemps. je ezali je prendrai avec moi et je vous Nakozo oui, bino mpe boko kota elongo ka nangai kacha boko sinangai kasi alaki yango utakala tozali kozela utakala kasi et eloko et moko ezali kozala lematet tiela ye motema azali kozala peut être ko kozali ezali ko pusana mbala mususu kozali ko yangote kasi izambe azali kozala son Le règne ya no Et alors, na ya. tu pourras te rejoindre des fruits de Mokoye la se Pas seulement bo pour l'éternité. Bon, Comment nous pouvons considérer le est pour la prière, le biso. et le pardon. On a commis le Now, let us stand up and say the à présent, levons-nous we'll et récitons la prière. C'est quand que ton règne vienne que ta que ta soit soit et commis sa sur la as terre as comme l'inganaïo et aujourd'hui notre pain quotidien. Et sa l Comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. délivre-nous du mal. car c'est dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et à Amen. présent, je vous annonce les heureuses nouvelles. Au nom de notre Seigneur Jésus Christ, Dieu La paix du Ressuscité repose sur vous. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père de grâce, Père d'amour et de miséricorde, nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions pour ton Dieu. Nous te remercions notre Seigneur Jésus pour son sacrifice. Et le salut qu'il nous a préparés Nous remercions le Saint-Esprit pour son orientation pour Et sa consolation donc, et son nous aide Nous prions pour le peuple de Dieu Bénis-les Bénis et protège et les, les apôtres dans leur mission Bambola et dans leur travail et bénis leurs collaborateurs Qu'ils soient remplis du Saint-Esprit Et de ta ta tombé, Pour tombé, mon tombé, mon Pour mon les mon de mon les mon tombé, mon tombé, mon tombé, mon tombé, s'il te plaît des, faire faire des, des services Tout sang nous nous nous nous le le euh, a été soussur. la a a a a a fais Accorde-leur ton aide aide-les Nous prions pour bien aimé De leur foi Et l'expérience qui ne sont pas Et maintenant à présent Nous te faisons Nous savons Que tu nous aimes Et nous te pour Pourvoir ah, aux besoins quotidiens de tes enfants Bénis leurs offrandes, leur engagement et toutes les choses qui sont faites par amour pour toi et pour le prochain Et bénis l'engagement de nous Amen Jésus L'amour et, et la communion du Saint, Saint soient avec vous tous. Nabiso Amen. Nabiso. Amen. Et maintenant, chers frères et sœurs, je vous remercie d'avoir été connectés avec nous. Je ne peux pas vous voir, vous me voyez. Mais je peux ressentir la communion du Saint-Esprit. Je ne peux pas l'expliquer, je le sens. C'est une affaire de cœur et d'âme. Je, Je vous souhaite, souhaite à vous en, en Afrique, que, en Amérique du Nord, partout où vous êtes, que oui. Dieu vous aide. et La vous bénisse, nous prions que vous, chant. Pour, pour nous, nous et avec de l'aide de Dieu, nous, nous allons y, y arriver. arriver. Et et en conclusion, nous allons Le en anglais, 280. Thank you so much. Bye. Maton Domingue, Kinovokutani Vossus.